On était en train de vérifier les bugs du jeu, c'est assez drôle, je vais poster des captures, bah tiens je vais le faire tout de suite. Tiens, Je me casse Anaïs, je retourne dans mon vaisseau, le tien il bug trop. Hein. Beaucoup, il est bien mon vaisseau. Anaïs, t'es <rire> pas en train de faire des trucs bizarres parce que je ne peux pas rentrer dans oui, mon vaisseau dans mon vaisseau. Ah d'accord, c'est pour ça que je ne peux pas rentrer dans mon vaisseau. Tu peux quitter deux secondes le temps que je revienne dans le mien oh, En plus regarde, on peut aller pourrir l'interface de Mathieu en faisant des sauts périlleux devant lui. Est-ce ah. que tu vois des qui envie. se baladent en arrière-plan <rire> <rire> Oui. Oui. <rire> Ce jeu, je pense que ça va être un gros n'importe quoi d'un point de vue des Nami, ça. Va mais déjà j'arrive pas à me voir moi, mais alors si en plus on est quatre... Alors d'après l'histoire, il y a un vilain monsieur qui a voulu nous nous nous asservir Boutiller pour faire gueule. un truc pas sympa et euh, du coup, on n'est pas content et, euh, et du coup, voilà. Evolution. Et on a. Et on a eu un vaisseau gratos, ce qui est déjà pas mal, parce que vu le prix des autres, celui-là il doit coûter bonbon quand même, hein. Je suppose qu'il faut qu'on aille à première mission au début. Ouais, c'est ça. Quittons notre Twingo de l'espace et allons faire des trucs utiles. Moi je pensais qu'on pouvait la faire à plusieurs, on peut pas la faire à plusieurs Bah, apparemment, c'est du single player mission, donc... Ah, bon bah, on va bah. faire du écoute, single hein, on avance bah... et puis... Euh... Mais on peut garder le micro, euh... Voilà. Hein. Ça fait faire des bruits bizarres. retourne chez moi. C'est bon, je suis chez moi. Comment je fais pour Ah, bah voilà, on va virer. Alors. Bye bye. Par contre, j'ai peut-être des temps de chargement un peu plus longs ah. que les vôtres. Ah, tu suis en mission. Restaurer les communications de la Terre. Dans 5, 4. Je crois que c'est Anaïs et... qui est en train d'apparaître dans ma mission. Ah, bah bay je bay peux bay la, la tienne, non Coucou. Bah attends, attends, moi, je veux venir, EO <rire> J'ai pas les bonnes couleurs, je suis un peu rouge là. Attends, attends, attends, attends, moi j'arrive. Hein. <rire> c'est bizarre. Parce que je peux pas t'inviter, il dit la mission doit être jouée hors ligne. Oups. Breaking Mais alors, I comment ça se fait que je suis là moi Attends, euh... je bouge plus là, c'est normal Oui, je suis dans les options. Ah d'accord Eh, hey, attends-moi peux... Mais attendez, invitez-moi Je peux pas t'inviter. Ah bon C'est juste à deux bah normalement c'est même limité à 1 Attends comment ça se fait qu'il y a Anaïs Je sais pas <rire> Bon bah je fais la mission tout seul alors <rire> On m'a kidnappé Ah bah ouais tu peux jouer Oh c'est bizarre Quoi Non parce qu'en en, en fait c'est... Headshot Bon bah moi je pense Oh y'a des chiens Ah Où ça Ah non, mais pas des chiens, j'ai fait du Dark Souls toute l'après-midi. Euh... Non, stop. Hein. C'est des chiens ah, c vrai, ça, ça C'est des, On dirait des, yens, hein. des chiens. Ah, donc tu vois, ils sont... Des yens, <rire> tout des le fois. monde n'est pas... Tout le monde n'est. En tout cas, je sais tout pas, monde monde mais pas ils me foutent la paix, hein, les hyènes. Hein. Sérieux Tu dis, il y a des chiens. Ouais, il y a des, y a des... de hyènes. Enfin, moi, je leur ai défoncé la gueule. Hein. Du coup, ça fait quoi de faire une mission solo à deux <rire> <rire> oh. pas... Bah écoute, Annaïs, elle fait le ménage. Je l'envoie en éclaireur. Ah attends Ça va Naïs Tu t'en sens bien Ouais c'est bien, on est très furitif enfin, Je sais pas, je regarde pas Personne <rire> ne saura qu'on est venu C'est pas un chien Et il s'est pris une flèche dans donc... Double kill pas, on doit aller, là. Oui. Ah j'ai une musique de combat Ah oui parce qu'il y a d'autres chiens. Ah mais c'est vrai qu'on peut marcher sur les murs et tout Oh là là, il y a trop de trucs ici. Bon bah moi j'y vais. Oui. En fait on il y a du yes, monde! Toi je t'ai vu! Rang supérieur! Flèche dans la tête! Il ou ton pote qui fait sa ronde? Fait vite avant qu'il voit ton cadavre! Tu vas se douter de quelques! Il va se douter de gueule. Ah oui, ça doit être bizarre pour toi parce que moi mes points de vie ils descendent vite mais c'est normal, j'en ai pas! Cela dit, j'ai un gros bouclier! Ouais Regarde ah, ce jeu par là Mais c'est barré Les dits d'alerte technique présents dans la salle sécurisée Ah le sol est électrifié Bah oui mais je fais comment moi J'imagine que c'est la où Nice a dû mourir tu veux que j'aille là-dedans moi. Y'a des trous, faut faire gaffe aux trous. Grenade Non Quoi grenade Je pas, j'ai cru qu'il allait lancer un truc mais visiblement. Non. Oh moi, bah. je me le serais pris dans la gueule hein. Euh à gauche ou à droite Ah voilà. En plus il dit bien, ouais y'a un joueur qui t'attend Ouais mais t'étais pas censé le faire ouais. tout seul c'est ça, un par un devant la porte, s'il vous plaît. Suivant. Donc on te rejoint, c'est ça C'est ça Hein Allo Pardon Attends, il -y, y a du monde là. On te rejoint, c'est ça euh, Si vous pouvez, ouais. On peut te rejoindre J'en sais rien. Bon, oh, et quand est-ce que c'est la fin Là, il est où mon vaisseau Ah, là-bas. Ok. J'imagine qu'il y aura du monde sur la route. Et hey, t'as vu, il y a de la saleté dans le vaisseau. J'ai vu. Mais ça, c'est parce que tu fais jamais le ménage. Tu sais qu'on est chez moi alors. Apparemment c'est pas intéressant de créer un clan tout de suite tout de suite parce que ça consomme pas mal de ressources à la création parce qu'il faut une clé. Par contre une fois qu'on l'a on crée un dojo et euh, on peut euh, faire un laboratoire, créer des trucs etc. C'est juste que si on est trop nombreux euh, apparemment on, non, parce on que peut faire ça, On un peut rejoindre jusqu'à 1000 mais, personnes dans le clan. Ouais, non, mais mille, le problème c'est que ça multiplie tous les, tous les coups par 100. Bah, après, euh, je veux dire, il y a peut-être un intérêt à quand même créer un clan pour tous les quatre, quoi. Ah, bah oui, je pense qu'on va le faire. Moi, j'ai vu qu'on peut avoir des sentinelles, je vous dis, je veux une sentinelle. Ouais, mais les, les compagnons, tu veux dire Ouais, Ouais, mais ça coûte du. Ils sont trop ouais. mignons Ouais, mais ça coûte du vrai argent, ça. Mais on peut pas l'acheter avec l'argent du jeu Non. Il y a deux monnaies, il y a le crédit et le platinum. Le crédit c'est le truc avec 5 euh, chiffres que t'as en niveau ressources et le platinum c'est le machin à 50. Oh, et eh bah le platinum. T'as vu, je suis plus discrète. Quel beau muscle. <rire> il y a pas option, fille. Donc moi c'est le blanc parce que je l'ai pas customisé, c'est ça C'est ça. <rire> <rire> Au moins <moment>, on le <rire> repère plus facilement. Et pareil, on le mien il fait, il fait de la couleur verte quand il se déplace et pas de la couleur bleue. Moi il fait de la couleur voilà. Ah, la petite salle où go on est go, Father Rainer. T'as trouvé des trucs. Je pas pour l'instant. Non, juste pour la déco. Ah, un peu, on peut monter grave haut. Oh. Ah, je me suis bloqué. Il y avait des messieurs derrière. Oups. Bah ouais, des messieurs derrière. Alors, moi, c'est exactement ce que je voulais faire. J'ai tellement l'habitude d'appuyer sur les numéros pour changer d'arbre. a plein de ah, trucs. Ah, voilà, tu vois l as l as on trucs qu'on peut ouvrir comme ça. Tu vois regarde, Les casiers, quand ils sont verts, on peut les. Calme! Ah, c'est de la vie ça! Moi je fais tout, mais. Donc, donc! Ah, j'ai gagné un mode! Oh, ça sera marrant de bien, hein. C'est bien, ça m'évite de me ah, déplacer! Plus d'énergie! Y'a un monsieur, il a volé devant moi! Oui, c'est normal, c'est moi qui ai fait. Non, c'est moi! Tu si vas pouvoir acheter et fabriquer des trucs, hein, il va falloir farmer un peu les ressources! Hein. C'est le principe du jeu! Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le rush bête et méchant jusqu'à l'objectif. Oh, a... C'est bien pour. Je euh... les boss, mais. Salut toi! Au revoir! J'ai l'impression qu'il y a des trucs que tu ne ramasses pas parce qu'ils sont visibles que pour moi, donc j'imagine qu'Anis doit aussi passer pour récupérer ses morceaux. Bah, il y oui, en a, c'est des munitions que j'utilise pas, donc. Euh... Ouais, non, ça. mais les trucs en orange, non, par exemple, je pense que c'est de l'argent. Euh, non, t'en as, c'est J'ai l'impression que c'est de l'argent. Non, mais les gros orange brillant là, des trucs bien flashy. Ah! J'ai l'impression que les ressources sont beaucoup plus flashy que. Du coup j'avais un peu de ferrite moi, euh, à côté de l'espèce de gelée euh... J'en ai ramassé aussi Ah ouais, il ouais, des trucs euh, orange aussi Ah oui, ouais. orange pétard là, ah ouais en fait. Ouais c'est ça Ah en fait c'est pour que tout, tout le monde peut ramasser en fait Son morceau, ça c'est bien On peut aller dans la glu Ouais, pas. c'est pas forcé Voilà, j'allais dire c'est... Ah bah oui Ah mais je voulais le tuer moi aussi On te laisse derrière Nice Suivant il et... Le suivant, il, il, il, pour... il est pour moi. Il est pas mais il est pour moi. Il planque -ce quoi C'est sacré guerre. Je sais Qui qui parle russe là Il y a des gens chez vous Ouais, ça Ouais ça il est de derrière derrière. Ouf. C'est vrai que niveau dynamisme, t'as un, un énorme ressenti au niveau des armes. T'as l'impression d'avoir des, des, des trucs ultra puissants. Ça fait quand même plaisir d'avoir comme ça un bon feedback. Bon, tu viens, Naïs nice. voilà. On est discret. Il bah, euh, y avait chez moi aussi là. Oui, mais t'es derrière. Faut avancer. C'est bon, alarme reset. J'ai remis l'alarme à jour. Ils ne se souviennent gens, pas du tout qu'on existe. Voilà. Je les mais je les vois pas. Ouais mais c'est bon je l'ai tué enfin j'ai mis une flèche qui lui a fait perdre 99% de ses points de vie et il s'est arrivé le a fait une petite piche avec un gros coup de bâton dans les fesses <rire> ce qui a fini de le calmer euh... Ah oui Ah le coffre Ah on peut péter les ventilateurs Oh chouette a on les... Oh trop Comment bien on... Ah on était spoté euh, Moi j'ai qu'un qu truc à coup d'ail donc... Euh... Oh putain de... Allez, ouais, j'ai désactivé l'alarme. Ils savent pas qu'on est là. Mais. Je viens de désactiver la larme. Oh. Il y a du rubido Mathieu si tu veux ici. Là où on est. Je, je suis occupé. Ah Et je suis pas tout seul. arrive. C'est bon Qu'est-ce qu'on a là-dedans mais c'est la le mec il était en train de faire l'inventaire du magasin <rire> ça, ça sert à rien on va looter de toute façon descendre ah le mec il était en train de monter la garde <rire> bah il la monte plus maintenant Bref. Alors, on nous ou oui mon arc passe niveau 4 euh...